Bonjour, je suis Sylvain Marcoux, fondateur de Maison Marcoux Mexico, et je suis ravi de participer aujourd'hui au projet «Culturama Old Made ». Je vous présente une œuvre, c'est une œuvre d'Odile une pièce unique, qu'elle a réalisée à l'occasion de la vente aux enchères de La Source en 2016, une association créée par Gérard Garouste et en partenariat avec Vitra. Le cork family est un stool de Jasper Morrison, et cette année-là, 50 artistes devaient le revisiter. Odile Deck a pris le parti de le peindre en noir, tout simplement pour reconnaître son identité, et elle a inséré des centaines de clous, et elle l'a appelé « taking hard ». Pour ma part, lorsque je l'ai acheté, comme c'est une pièce très très forte, il fallait que je puisse le mettre en valeur et je l'ai déposé sur un bougeoir en le mettant en suspension, ce qui en donne un, un petit air de tapis de fakir.